Alors ça c'est une question très difficile, hein très difficile. Bon déjà, une formation efficace, de toute façon dans les termes de l'ingénierie de formation, je vais revenir sur ce qu'est l'ingénierie de formation tout à l'heure, formation efficace, c'est une formation qui a permis d'atteindre les objectifs. Hein ça c'est le premier point. Et pour atteindre ces objectifs, il est important, il est même nécessaire de mettre en place une démarche euh, qui s'appelle l'ingénierie de formation. j'en identifie pour ma part euh, trois, trois très importantes, fondamentales. Une démarche d'ingénierie de formation, sa première caractéristique c'est qu'elle prend en compte un ensemble de dimensions. Alors, ces dimensions là peuvent être de nature politique, économique, euh, managériale, euh, stratégique, technologique. Elle prend aussi euh, en compte l'état des ressources humaines, c'est à dire par exemple la pyramide des âges pour illustrer mon propos où elle prend aussi en compte le climat et les relations sociales de l'entreprise. Hein, parce que l'ingénierie de formation se met principalement en œuvre, euh, en entreprise ou en organisme de formation. Donc c'est la prise en compte de l'ensemble de ces dimensions. L'ingénierie de formation, cette démarche-là, au même titre que la formation qui aura lieu après, est contextualisée. Il y a un contexte et il est important de prendre en compte l'ensemble des dimensions de ce contexte. Ensuite, la deuxième caractéristique, euh, c'est que l'ingénierie de formation se dote de moyens. Alors, ces moyens sont financiers, sont humains, ils sont pédagogiques et même parfois technologiques. Euh, et bien sûr, ce qui suppose que ces moyens, eh bien, ils se trouvent dans des jeux à la fois de ressources euh, et, et de contraintes. Euh, et de ces ressources et contraintes, eh bien, euh, se mettent à jour... Euh, où on peut identifier les moyens euh, qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Et la troisième caractéristique, euh, c'est que l'ingénierie de formation met en œuvre des méthodes rationnelles. Et ces méthodes rationnelles-là, historiquement, elles ont été euh, transférées du domaine des sciences de l'ingénieur. Donc il y a une recherche de rationalité, voire de rationalisation très importante, mais en même temps, on n'est pas dans une approche extrêmement techniciste, voire procédurière de l'ingénierie de formation. Il est important que l'ingénierie de formation euh, s'inscrive dans une démarche compréhensive, c'est-à-dire qu'elle essaie de comprendre les dimensions que je vous ai euh, évoquées tout à l'heure. Elles peuvent être individuelles, mais lorsqu'il s'agit de construire une formation sur mesure pour euh, une personne, il faut comprendre aussi ses dynamiques personnelles euh, à l'égard de la formation et notamment pourquoi elle veut se former. Alors il y a, y a plusieurs définitions, hein, y a plusieurs définitions euh, euh, je vais euh, peut-être pas donner la mienne, euh, mais celle où je me retrouve le mieux. Hein, puisque je pense que si je, bon, je devais l'écrire, cette définition, je, je la ferai à l'identique. Donc cette définition vient de Thierry Ardoin, dans un ouvrage sur l'ingénierie de formation de 2003, euh, qui dit, je vais le citer, Hein, que l'ingénierie de formation, c'est une démarche socioprofessionnelle, professionnelle hein, Où l'ingénieur de formation euh, met en œuvre des méthodes appropriées, pour quoi faire Alors, Pour analyser le contexte, toutes les dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, pour concevoir le dispositif de formation, pour le suivre aussi, hein, une fois qu'il est mis en œuvre, ou quand il se met en œuvre, et pour l'évaluer. Les grandes étapes de l'ingénierie de formation, alors elles sont au nombre de quatre. La première étape, c'est l'analyse de la demande de formation et bien sûr de son contexte. Hein. Je répète, une formation est toujours contextualisée. Une démarche euh, et qui inclut une sous-étape, hein. il, il y a cette étape d'analyse de la demande de formation et son contexte qui est suivie de très près par l'analyse des besoins de formation. Donc ces deux actions-là sont regroupées dans la phase, dans l'étape, comme vous dites, d'analyse. La deuxième étape, ou phase, c'est la conception du dispositif. La troisième, c'est la mise en place du dispositif de formation et du suivi de la réalisation de la formation. Et la dernière étape, qui est très importante, que souvent les, les praticiens oublient, ou n'ont pas la possibilité de mettre en œuvre aussi, c'est l'évaluation du dispositif qui, pour moi, est une phase fondamentale. La première chose, c'est euh, par rapport au déroulement des, des quatre phases, Là, c'est bien sûr des fonctions de conduite de projet. La deuxième phase, c'est une fonction de conception de méthodes et d'outils d'ingénierie de formation. La troisième, c'est une fonction de communication, puisque euh, un ingénieur de formation, ou une ingénieure de formation, est une personne qui est en interface avec euh, un grand nombre de personnes hein, qui peuvent relever d'autres services de l'entreprise. Hein, et une fonction de négociation, hein, puisqu'il faut négocier des moyens, euh, notamment financiers, humains, en gros, des moyens pour que cette ingénierie de formation puisse se mettre en œuvre de la phase d'analyse à la phase d'évaluation. Donc, il y a une très grande dimension de négociation. Nombre de personnes confondent l'ingénierie de formation avec l'ingénierie pédagogique. Alors, il y a deux, deux manières de voir la chose. Hein. La première position, c'est de bien situer où se situe l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation se situe à l'interface entre la stratégie de formation, qui elle-même est liée à la stratégie euh, des ressources humaines, en général, et euh, l'ingénierie pédagogique. Donc, euh, l'ingénierie de formation est une fonction d'interface. Hein Donc, soit on raisonne en termes d'interface ce qui est une solution, mais en même temps, l'ingénierie pédagogique est inclue dans l'ingénierie de formation. Hein et dans cette inclusion, les frontières sont très poreuses. Et du fait que ce soit très poreux, il y a des confusions qui se créent, puisqu'on n'arrive pas à délimiter les objets, hein de Alors, ingénierie de formation, et ingénierie pédagogique. Alors, l'indistinction fondamentale entre l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique, la plus importante, c'est qu'elle fait appel à des personnes qui n'ont pas le même métier. On peut faire sa distinction en termes de métier. Je dirais que l'ingénieur de formation est un architecte, hein, pour faire la comparaison avec l'architecture, hein, puisqu'on parle d'architecture de formation, et l'architecte. Je dirais que les formateurs sont dans la mise en œuvre, hein, dans la mise en œuvre du processus pédagogique. C'est-à-dire que euh, l'architecte fait le plan, donne des directives, fait le suivi du chantier. Hein, et puis, euh, les, ingénie les ingénieurs pédagogiques et les formateurs, hein, parce qu'il y a encore une distinction entre les formateurs et les ingénieurs pédagogiques, parce qu'ils peuvent être les deux à la fois ou ça peut être cloisonné aussi, eh bien, sont dans la mise en œuvre, vraiment dans la réalisation de la formation. Donc, euh, à partir des instructions donné notamment dans un cahier des charges d'ingénierie de formation, ben ce document-là qui est le cahier des charges est un relais, est un bâton relais qui va être donné à des formateurs internes, experts du domaine disciplinaire, mais aussi experts pédagogiques, qui vont concevoir une réponse pédagogique. Et si cette réponse pédagogique convient aux attentes de, des différentes parties, parce qu'il y a plusieurs acteurs, il y a les bénéficiaires de formation, il y a le commanditaire, il y a souvent des directions d'entreprise, il y a l'ingénieur de formation. Si ce, cette réponse pédagogique euh, convient, eh c'est là que l'ingénierie euh, pédagogique euh, entre en force et une ingénierie pédagogique euh, se décline exactement avec les mêmes, selon le même process que celui de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'il y a une conception pédagogique. Hein? Ensuite, il y a la réalisation pédagogique, ou dire plus simplement l'animation pédagogique. Et il y a le dernier niveau qui est l'évaluation pédagogique. Et l'ingénierie de formation va ensuite prendre le relais pour vérifier en quoi cette action de formation a eu un effet. Hein? Euh, en quoi cette action de formation, certes, s'est bien passé, mais au-delà euh, au de ça en quoi elle a atteint ses effets, en quoi elle a été pertinente, en quoi elle a répondu aux attentes, en quoi elle n'est peut-être pas à côté de la demande initiale, mais ce serait inquiétant parce que ça voudrait dire que l'ingénieur de formation en amont n'aurait pas vraiment fait son travail. Et puis ça lui permet aussi de pouvoir, en recueillant ces données, de pouvoir réajuster l'ingénierie de formation, ou voir l'ingénierie pédagogique, s'il y a une autre action du même type qui se met en œuvre ultérieurement.